Merci, euh, merci, Eléonore. Merci à, à tous nos invités et participants, participantes de ce, de ce beau colloque. Euh, donc, euh, tout de suite, on va enchaîner avec ce panel Dramaturgie du terrain, le terrain comme objet dramaturgique, avec euh, une communication de Pierre Katoujewski, Pierre qui est maître de conférence habilité à l'université Bordeaux-Montaigne. Parmi euh, tout, euh, ces, tous ses ouvrages et revues, je vais citer les, les deux ouvrages. Euh, Ceci n'est pas un fantôme, mais c'est sur les personnages de fantômes dans les théâtres antiques et contemporains, en 2011, et puis le théâtre de Pier Paolo Pasolini, en 2015, et rédacteur en chef de la revue Horizon Théâtre aux presse universitaires de Bordeaux, donc c'est pour ça que je ne vais pas citer toutes les revues que tu as pu coordonner. Euh, tes recherches portent actuellement sur les spectacles qui mêlent des acteurs, des actrices professionnelles et non professionnels, et puis les spectacles avec uniquement des non professionnels et tu t'intéresses également aux liens entre études de genre et arts vivant. Et puis, tu es aussi directeur du service culture de l'Université bordeaux Montaigne. On t'entend aujourd'hui euh, avec cette communication, Mohamed El Khatib, Didier Ruiz, Ahmed Madani, terrain, scène. Merci Marie. Bah, tout d'abord, un grand merci à Eleonore et Nathalie euh de m'avoir permis de faire cette communication, je suis avec Nathalie, soit dans notre université pour ces quelques jours. Ah, avant de commencer. Ça va pas Je trouve bon, C'est pas grave. Euh, je, euh, je commencerai par dire que je suis peut-être un intrus, parce que depuis hier, je me dis mais c'est quoi mon terrain <rire> Vous nous rendez obsessionnels. Donc je me suis dit, bah mon terrain, finalement, c'est le théâtron, c'est-à-dire le lieu dont l'on assiste en tant que spectateur. Et donc je vais vous parler euh, de quelques spectacles dont les metteurs en scène sont cités ici. Et je vais parler particulièrement dans cette communication de trois spectacles pour lesquels, je dirais d'un mot pour commencer, le terrain est transposé sur la scène par l'intermédiaire des personnes que les trois metteurs en scène ont interrogées afin de composer leur spectacle. Donc, et là réside finalement la spécificité de ces trois propositions les actrices sont les enquêtés eux elles-mêmes. Je ne vais pas revenir spécifiquement sur la façon dont le terrain a été investigué, mais plutôt sur la façon dont les protagonistes sont présentés sur la scène. En effet, les paroles et les témoignages ne sont pas restitués comme, par exemple, j'aurais pu donner plein d'exemples, mais j'en donne un un peu euh, exemplaire, comme par exemple dans La misère du monde d'après Bourdieu, qui avait été mis en scène par Alain Timar en 1994, mais là, c'était pris en charge, par euh, des acteurs et des actrices, alors que dans les, les exemples que j'ai pris aujourd'hui, les témoignages sont pris en charge par les témoignants et les témoignantes eux mêmes donc des actrices au départ non professionnelles, c'est-à-dire, pour le dire rapidement, des personnes qui n'ont pas été formées pour être sur une scène, et pour la plupart d'entre elles, elles n'avaient pas non plus pratiqué le théâtre en amateur. Comme l'écrit Raphaël Doyon, je cite, « La présence de non professionnels sur les scènes contemporaines françaises Relève d'un phénomène pour le moins européen et d'un principe commun, le fait d'accéder d'abord pour là où le metteur en scène puis pour le public à la fréquentation directe des personnes concernées par les expériences vécues qu'il et elle portent à la scène. Alors, ces personnes elles se retrouvent donc plongées après quelques semaines de répétition sur des scènes et parfois pour plusieurs années de tournée. J'évoquerai ces spectacles en me focalisant successivement sur trois points rapidement. Et pour de plus amples développements, je vous renvoie à mon habilitation qui n'a pas encore été publiée. Donc tout d'abord, le mode de sélection des enquêtés actrices. En second temps, la question de la restitution et surtout du jeu de l'actrice avec comme notion centrale, qui revient beaucoup dans la bouche des metteurs en scène, la question de l'authenticité. Et enfin, pour conclure, je dirais quelques mots sur la réception par le public et par les critiques de ces spectacles et je conclurai ainsi sur les troubles que ces spectacles provoquent au sein du théâtre. Alors en premier, pour Stadium, Mohamed El Khatib, donc le metteur en scène, conception, réalisation, il écrit, il indique, je cite, « Nous sommes partis à trois ou quatre avec Frédéric Hoquet, notamment mon complice artistique, pendant deux ans à Lens pour enquêter sur le terrain. Ils retiennent une soixantaine de supporterisses et indiquent, qu'en s'appuyant sur des témoignages individuels et des trajectoires personnelles, cette création donnera à voir et entendre des personnes qui consacrent une part importante de leur vie au supporterisme. Et il précise, nous avons collaboré pendant un an avec le laboratoire Sherpa de l'Université de Liévin, avec des personnalités comme William Smithens et Olivier Chauveau qui ont ausculté l'histoire et la sociologie des stades dans le Nord-Pas-de-Calais. J'en profite rapidement pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce spectacle, pour vous décrire rapidement comment l'enquête a été transposée sur scène. En effet, ce spectacle, en plus de présenter des documents vivants, comme Mohamed El Khatib les qualifie lui-même, c'est-à-dire, je cite, des gens qui ne sont pas interchangeables comme des acteurs, ils sont les documents vivants des poèmes scéniques écrits avec eux. Donc ce spectacle, en plus de les présenter, entendait les restituer dans un espace, le stade, le terrain, qui a donné le titre du spectacle et qui a été le prétexte de leur réunion. Ainsi, il est indiqué dans le dossier du spectacle, chant, typhos, travail de cœur, la dimension chorégraphique et plastique de ces cérémonies contemporaines seront au cœur de notre dispositif. Un projet chorégraphique pour 53 supporters, à travers, lesquels, à travers lequel nous allons dresser les portraits arrangés et multiples d'une foule en mouvement. Cette partition gestuelle et documentaire, s'inscrit dans le registre des « happenings performatifs et sensibles », indique-t-il. Et le spectacle y reprenait la temporalité d'un match de foot, deux fois 45 minutes, avec un entracte mi-temps de 15 minutes pendant, pendant lequel il était possible d'acheter des frites et de la bière dans une baraque à frites présente sur la scène. Voilà quelques images. Et pour le reste de la scénographie, il y avait des gradins en fond de scène, faisant penser à une tribune de stade. Enfin, le spectacle se prolongeait en fanfare jusqu'à la sortie du théâtre, où une joyeuse cacophonie se faisait, se faisait entendre, parfois pendant un temps assez long. Si on a le temps, j'avais filmé un petit bout de la fanfare, euh, que je vous montrerai. Et le projet général est présenté ainsi par le metteur en scène. On dit traditionnellement des supporters du R.C. Lens qu'ils sont le meilleur public de France. Ce titre honorifique, historiquement vérifié pour des raisons évidentes de fair play, d'ambiance et d'amour inconditionnel, nous a incité à organiser une rencontre inédite, confronter le public du théâtre au meilleur public de France. Je reviendrai sur ce spectacle ensuite. Le deuxième spectacle, c'est « Flamme », texte et mise en scène d'Aman Madani. Et pour ce spectacle, l'annonce suivante avait été diffusée pour recruter les personnes qui finalement se sont retrouvées sur scène. « Vous êtes une femme entre 18 et 25 ans, née de parents immigrés et vivant ou ayant grandi dans un quartier dissensible. » et vous souhaitez vivre une expérience personnelle, collective, sociale et artistique, nous vous donnons rendez-vous, etc. » Donc l'annonce a été diffusée via le service des relations publiques de théâtre, du Théâtre de la Poudrerie à Sevran, du Collectif 12, de Amante la jolie etc. Amen Madani a rencontré une centaine de jeunes femmes, et au final, dix d'entre elles sont sélectionnées pour le spectacle. Enfin, Didier Ruiz, et voilà pour le spectacle trans, je vous montrerai après, a choisi sept personnes transgenres parmi une trentaine, rencontrées grâce au milieu associatif trans et sanitaire de Barcelone. Alors Pour ces metteurs en scène, il, se, il ne s'agit pas tant de créer un échantillonnage représentatif de telle ou telle population, mais de trouver des personnes prêtes à s'engager sur un temps long et à se produire sur scène. Didier Ruiz, par exemple, dans la... Dans l'annonce, il le précisait, puis il revient ensuite dessus dans un entretien, il dit « Il fallait qu'il ne soit pas artiste, donc qu'il n'ait pas du tout de pratique du plateau et qu'il soit disponible pendant deux ans, qui est la durée du contrat qu'ils ont avec nous pour assurer la tournée. » Donc c'est des personnes qui ne faisaient pas du tout du théâtre et qui d'un coup se sont engagées pour ces, cette longue tournée et pareil pour les deux autres spectacles. Et pour établir le texte, qui est fixé et répété chaque soir, D'entrant, c'est un peu plus compliqué, mais en gros, c'est tous les soirs le, le même texte. Il s'agit majoritairement d'entretiens. Didier Ruiz, par exemple, explique que la première question qu'il pose euh, aux personnes euh, qui seront après dans le spectacle, cette première question est « comment ça a commencé ?». Et c'est des entretiens individuels, il y a un hein, documentaire qui existe, où on voit quelques, quelques passages des entretiens. Donc je dirais, rien de très original finalement, et le caractère inédit de ces propositions provient plutôt du fait de la présence des enquêtés sur scène. Et si la scénographie de Stadium est assez surprenante, notamment quand le spectacle a été joué au Théâtre de la Colline à Paris, la rencontre entre les deux publics, celui du théâtre et celui des stades, évoqués par Mohamed El Khatib, fut intéressante à observer. Pour les deux autres spectacles, Flamme et Trans, les acteuristes défilent les uns les unes après les autres, parfois deux ou trois, et témoignent. Voilà, devant un micro, il y a des images aussi, mais ce sont des, des scénographies et des dispositifs assez simples, finalement. Dans « Flamme », il y avait tout de même deux scènes qui rompent la routine des témoignages. Une scène chorégraphique vers la fin, et surtout une scène qui trouble le public, puisque les actrices font démarrer une dispute et qu'une partie du public, dont je fais partie, on peut croire qu'une spectatrice interrompt véritablement le spectacle en prenant à partie une autre actrice qui est sur scène. Cette scène est intitulée « L'embrouille », comme si une spectatrice interrompait le spectacle pour euh, elle commence à grommeler, à dire des choses, et on, on peut y croire vraiment. Alors, je ne vais pas entrer dans, le détail, dans les détails des textes. Ce qui m'intéresse, et pour enchaîner sur mon deuxième point, c'est la question de l'authenticité, et finalement plus généralement, du vrai et du faux, de la vérité et du mensonge. Si le procédé de la fausse interruption d'un spectacle par une fausse spectatrice est mille fois vue et revue, la question de l'authenticité des témoignages me semble cruciale dans ces spectacles avec des non-professionnels. Ma deuxième partie, vrai ou faux, telle n'est pas selon moi la question. En effet, soulignons que les témoignages ne sont pas donnés bruts sur la scène, ils sont réélaborés, écrits, pas donnés dans leur entièreté. Les metteurs en scène en font un texte, en général en acteur avec les actrices, mais pas toujours. Un texte parfois publié comme pour « Flamme » et « Stadium » où il y a seulement quelques extraits qui ont, qui ont été publiés. Notons, vous l'aurez peut-être déjà remarqué, que ce sont trois hommes qui écrivent et mettent en scène ces spectacles et que la domination du metteur en scène peut être problématique. Ainsi, dans un entretien réalisé par Raphaël Doyon avec une des actrices de « Flamme », Ludivine Bas, à la question... « Vous étiez prévenu que tout, absolument tout ce que vous racontiez pouvait finir dans le texte et sur la scène, qu'en fait toute matière était possiblement artistique et transposable sur la scène ?» L'actrice répond « Oui, on était au courant de tout cela, et s'il y a des choses qu'on ne voulait pas dire, qu'on ne voulait vraiment pas dire, il ne nous aurait pas forcé, mais en même temps, il aurait essayé de nous convaincre. Chacune de nous avait des choses à dire sur le texte qu'Amed avait écrit pour nous, mais il arrivait toujours à nous convaincre de la pertinence de telle ou telle chose. Chacune a sa pudeur et dit ce qu'elle veut. On peut accepter de jouer le jeu, être sincère, sans être obligé de tout dire. Dans ce Stadium, Mohamed El Khatib est même présent sur scène pendant le spectacle. Et quand on lui demande de quelle façon il conçoit cette position, il répond le plus simplement possible. La base de tous les spectacles, c'est une rencontre, une rencontre réelle que l'on a envie de prolonger, on demande alors aux gens de venir sur scène. Pour ne pas les laisser se débattre comme dans un aquarium, on prend le risque d'aller sur scène avec eux. Ça implique deux choses. On continue la première rencontre, on la remet en jeu chaque soir. On essaie de recréer les conditions de la rencontre auprès du public. Autrement dit, le dispositif consiste à provoquer une rencontre en essayant d'être le plus spontané possible malgré la structure. En montant sur scène, L'idée est de traiter d'égal à égal, d'assumer d'être signataire de l'objet produit et d'être disponible pour recevoir les jets de tomates s'il y en a. Je sers aussi d'intermédiaire au spectateur. Avec moi, il peut éprouver moins violemment son mépris de classe quand il existe, puisque j'en prends en charge une partie. » Je fais une mini digression. Ce pas totalement vrai que le soir où j'ai assisté au spectacle. Il y, y a tout un moment il y a des propos politiques qui sont tenus sur scène assez forts. Et il y a un spectateur qui s'est levé, qui a dit « Ah, je ne suis pas d'accord. Hein. » Et moi, je pensais que Mohamed El Khatib allait répondre. Il a dit « Bon, excusez-moi, mais si vous voulez, on en parlera après. » Donc Il dit ça, mais voilà, bon. Alors, cette présence sur scène, elle a pu lui être reprochée. Je citerai qu'un seul exemple de critique, je n'ai pas le temps d'en citer plus, hein, une critique dans un journal. « Tout dans Stadium est un incessant jeu de dupes qu'on s'ingénie à relever. » un incessant malaise, un indécrotable soupçon à avoir une énième fois le triomphe de la bourgeoisie de gauche, tirant les ficelles de la représentation sociale et de la critique de cette représentation. Mohamed El Khatib joue sur la scène, il s'incarne en lui-même, le metteur en scène instruit face à la classe ouvrière blanche. Le voici qui interpelle avec bassesse une femme de ménage, le voici qui traite avec condescendance un supporter ultra. Il parle de femme de ménage, parce que son spectacle précédent, c'était moi, Corinne Dada, c'était un spectacle avec une vraie femme de ménage qu'il avait rencontrée, etc. Et en fait, on la retrouve dans le stadium, c'est elle qui vend les, les frites et les bières à l'entracte. Je ne vais pas développer ici, parce que ce n'est pas notre sujet, autour de la question de la domination, on pourra y revenir lors de l'échange si vous le souhaitez. Mais il s'agit de voir que Mohamed El Khatib, s'il assume pleinement cette place sur scène, assume aussi le fait que tous les propos ne soient pas véridiques dans son spectacle, et il nomme ces propos, rajoutés en accord, normalement avec les actrices, des excroissances fictionnelles. Ainsi, parmi d'autres exemples, après avoir rapporté une anecdote concernant la plus âgée des actrices qui a 87 ans et qui était là avec une grande partie de sa famille, je ne sais plus, 30 sur 53, c'était la famille de cette femme, qui fête chaque soir son anniversaire sur scène, donc évidemment, ce n'est pas vrai. Il explique, c'est aussi une façon d'inventer avec la personne que j'invite au plateau, « Quelque chose que je n'aurais pas inventé en son absence, de la rendre complice de cette expérience au lieu de l'instrumentaliser. Si bien que les personnes en question sont irremplaçables, alors que pour moi les acteurs professionnels sont interchangeables. Quand un interprète est malade, on le remplace par un autre. » Amen Madani pour Flamme, il explique, « Les récits sont traversés par des événements qui sont sortis de leur vie, puis d'autres récits qui viennent s'ajouter et qui permettent d'avoir dans le fond, grâce à l'écriture, d'avoir de la distance, et donc en même temps de mêler la fiction et la réalité. Donc en fait, les choses font qu'on est à la fois en train de raconter une histoire qui semble vraie, et en même temps pour l'interprète, puisqu'elle sait trier le vrai et le faux, cela lui donne la possibilité de prendre de la distance sur le récit et de l'incarner mais comme une interprète dans le fond. Donc, alors, est-ce que c'est une histoire vraie Est-ce que c'est une histoire qui est inventée Là, on laisse au spectateuriste la possibilité d'introduire sa part d'imagination puis la possibilité de s'identifier au personnage qui est là. Quant à Didier Ruiz, il explique qu'il y a très peu de moments de fiction dans ses spectacles, mais que la part de fiction est dans ce qui est dit. Qui nous dit que tout cela est vrai Je n'ai jamais vérifié que tout cela était vrai. Ce qui me dit là me paraît assez important, parce qu'en effet, il me semble que la question de savoir si les témoignages sont vrais ou faux n'est pas forcément la question à se poser. Évidemment, et la façon dont les metteurs en scène font jouer les actrices pousse le public à une certaine naïveté, ou au contraire à se poser la question de la véracité du témoignage. Je vais prendre un exemple que Kevin euh, Kai s'évoquera peut-être ensuite. Je parle d'un autre spectacle, Désobéir. Quand euh, Nour, au tout début du spectacle, retire son voile intégral, j'ai réellement cru, personnellement, que c'était son histoire, alors que d'autres ont douté, tellement cela pouvait paraître invraisemblable. Alors, pas tant l'histoire en elle-même, mais le fait qu'elle la fasse revivre sur scène. Je vais pas attendre à entrer dans les détails de la scène, mais c'était vraiment quelque chose d'assez étonnant. Donc en effet, ces metteurs en scène, ils expliquent tous et toutes, d'une façon ou d'une autre, qu'ils et elles cherchent à ce que les actrices fassent comme si ils et elles il elle exprimaient leur témoignage pour la première fois, pour le dire rapidement, avec une certaine forme d'authenticité. Par exemple, Ludivine ba, elle l'explique pour flamme, elle dit le metteur en scène voulait que ce soit très parlé, très naturel, avec chacune notre manière de parler. Évidemment, le public n'est pas dupe, on est au théâtre, mais le fait que nous pensions que les témoignages sont forcément les leurs, parce que c'est aussi annoncé comme ça dans les programmes, peut accentuer la croyance ou le doute. Mais il me semble que ces spectacles, ils peuvent engager un dépassement de cette opposition binaire. En effet, les spectateuristes voient, dans ces trois spectacles, des corps identifiables, supporteries, femmes racisées, personnes transgenres, et ce sont les voix des actrices qui donnent une histoire à leur propre corps. Finalement, la scène, au même titre que l'espace plus intime dans lequel les metteurs en scène ont recueilli les témoignages, en d'autres termes, le terrain, la scène, donc, est un espace, pour moi, ni plus vrai, ni plus faux que le terrain initial. La scène deviendrait un autre terrain, où les protagonistes rejoueraient leur témoignage chaque soir. La scène, dans la mesure où les acteuristes ne jouent pas des personnages au sens classique du terme, n'est plus un espace de représentation, pour le dire vite, au sens aristotélicien du terme, mais un espace de présentation de soi, même si le texte est appris et moins spontané peut-être que lors des, des entretiens préparatoires au spectacle. Ce qui m'amène à un dernier point. Je vais tenir normalement le temps et une minute. Le terrain... Constituée ici donc par les, les enquêtés, se modifie en quelque sorte au fil des représentations. Et plusieurs des actrices en témoignent, essentiellement sur leur position dans la société et sur les fonctions possibles du théâtre. Pour Flamme, par exemple, une des actrices déclare « Dans les débuts, on voyait bien que dix jeunes filles de banlieue pas forcément dans le milieu du théâtre, qu'on n'avait pas forcément notre place ici. C'est comme si on devait prouver que nous aussi, on peut être des enfants de la France et mériter cette place-là d'être sur scène. Et là, plus on avance et plus avec les retours du public, on se rend compte que notre parole elle est très importante et qu'au final, on est comme tout le monde, en fait. Une autre dit, « Faire partie de ce projet et voir l'ampleur que cela prend, je me dis waouh, j'ai commencé de rien, je n'ai aucune culture du théâtre, j'ai vraiment pas un pied dedans, je m'intéressais de loin, et en fait, de faire partie de ce projet, j'ai pu découvrir un peu ce que c'était le théâtre, et aussi ce que je trouve très important, c'est que je puisse apporter ma touche, avoir la parole, et dire les choses, et en parlant, je me libère. C'est cette sensation qui fait que j'ai l'impression de voler, en fait, juste en m'exprimant. Donc finalement, pour chacun et chacune, le terrain, la scène, pardon, devient un terrain d'expérimentation. Ainsi, un autre exemple, Danir Ranieri qui joue dans Trans, évoque le travail avec Didier Ruiz et Thomas Vergès qui est le chorégraphe qui a accompagné la création, et il évoque la confiance qu'ils ont su instaurer chez des actrices. Je cite... Comme un autre des acteurs, euh, Roca, j'avais le même problème, impossible de parler en public. Donc c'était vraiment le défi et l'équipe qu'ils forment, aussi bien Didier que Toméo, le chorégraphe, sont d'une puissance et d'un pouvoir, mais c'est incroyable. Ils sont capables de vous faire prendre confiance en vous. On en a vraiment besoin. Donc le travail, il est double, dans le sens où quelque part, on a envie que vous compreniez, mais qu'on nous apprenne à vous faire comprendre aussi. C'est très important pour que la parole arrive. Le théâtre est ainsi un terrain d'expérimentation pour les enquêtés, notamment pour ces trois spectacles qui ont énormément tourné et qui pour Stadium reprend une importante tournée cette année. Ainsi, chaque soir de spectacle, le terrain initial constitué des enquêtés est présenté à un public. Il et elle répètent leurs témoignages initiaux, modifiés, nous l'avons vu, par les interventions des metteurs en scène. Il et elle les répètent donc sur la scène qui devient pour eux et elle un terrain d'expérimentation qui les modifie en profondeur. L'expérience des réactions du public et le simple fait de jouer sur scène ne les laisse en effet pas intacts. Et pour terminer, et conclure, je dirais, quelques mots de la réception de ces spectacles qui provoquent des réactions très vives, soit très positives. Les salles sont majoritairement debout pour de longs moments d'ovation, parfois 10, 20 minutes, soit très négatives, comme on l'a vu avec la critique que j'ai citée sur la présence de Mohamed Khatib sur scène, mais surtout sur la forme théâtrale. Ainsi, sur Trans, on a pu entendre à la radio que c'était une renonciation au théâtre, ou le degré zéro du théâtre. Les journalistes disent c'est très émouvant ce que ces personnes racontent, vraiment, mais voilà. Le terrain sur scène, quand il est exposé par les enquêtés eux et elles-mêmes, ne laisse donc pas indifférent. sans doute d'une part parce qu'il trouble les habitudes d'un public friand de fiction incarné par des acteuristes professionnelles, et d'autre part, dans le cas des trois spectacles que j'ai évoqués, parce qu'il présente des personnes issues de minorités qui, au-delà des témoignages qu'elles délivrent, revendiquent, pour reprendre une expression de Judith Butler, le « entre guillemets le droit d'apparaître » sur les scènes théâtrales institutionnelles françaises. Je sais pas si une seconde pour montrer la vidéo. Oui. Si, si, si ça va. J'en ai deux, mais je ne sais plus laquelle c'est, c'est moi qui avais filmé. Ça. Donc ça, c'est la sortie du théâtre de La Colline avec la fanfare. Et ça se terminait dans la rue pendant longtemps. Je ne vous pas l'autre, on n'a pas le temps. Je vais m'arrêter là, je vous remercie.